Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où ce soir vous allez voir, j'ai tout simplement décidé avec ma chérie de travailler les distances d'arrêt en urgence. Alors ne vous inquiétez pas, je suis pas tombé sur la tête, hein. la route sur laquelle on a décidé de tourner cette vidéo est tout simplement fermée à la circulation et on remercie encore une fois le maire qui a accepté justement de nous prêter cette portion du route sur laquelle ils effectuent des travaux. Alors le seul véhicule que vous pourrez voir dans cette vidéo, c'est tout simplement l'équipe de la voirie qui venait voir d'ailleurs si tout se passait bien. Encore une fois, je tiens à les remercier et merci aussi à ma chérie qui a décidé de me filmer dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que ce que vous allez voir, c'est tout simplement trois situations d'urgence à 30 km h 50 km h et 70 km h qui sont des vitesses finalement qu'on arrive à avoir dès le départ dans notre vie de conducteur. L'idée, c'est surtout de se dire qu'aujourd'hui, si par exemple on décide de se laisser tenter à rouler à 60-70 au lieu de 50 en aglo sous prétexte qu'il n'y a jamais personne, ben malheureusement les conséquences derrière peuvent être irréversibles. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est tout simplement que parfois, les distances d'arrêt peuvent être facilement augmentées. Si vous êtes fatigué, votre freinage dépendra aussi de l'adhérence que vous aurez sur le sol. Est-ce que vous êtes partant sec, partant de pluie Il faut se dire que les distances que je vais vous donner seront forcément plus grandes. Votre temps de réaction dépendra aussi de si vous avez consommé de l'alcool, est-ce que vous êtes fatigué Est-ce qu'il y a du gravillon sur la route par exemple Enfin bref, vous m'avez compris. J'arrête de discuter et je vous montre ça de suite. Alors là, on va essayer à 30 km h justement de voir la distance d'arrêt. Normalement, distance d'arrêt par beau temps à 30 km h on devrait être à peu près à 9 mètres. On va dire 10 quand même pour être sûr. Donc en fait, j'ai mis un point de repère rouge. Je vais freiner à partir de là et on va essayer de mesurer justement si la distance est bonne. On est parti. Allez, je lance. 30 km h et je freine fort. Ok, alors à partir de là, on va essayer de mesurer, j'ai un mètre qui fait 8 mètres justement, on devrait être à peu près à 10 mètres. Alors, on est à un peu moins que ça, ok, alors je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo, en réalité on va venir mesurer, le devant du pare-choc est à peu près à 5,90 m. Voilà 5,90 m. Je vous explique pourquoi en fin de vidéo. Du coup on va faire exactement la même chose. Cette fois-ci on va aller un tout petit peu plus vite, c'est-à-dire 50 km heure. Ça va ma chérie ouais. Allez, plus que 5 minutes. Donc là c'est toujours pareil, on va lancer la voiture à 50 km heure, on voit ce que ça donne. Distance d'arrêt on devrait être à 25 mètres. Vous verrez pourquoi en fin de vidéo. Logiquement on sera quand même à beaucoup moins que ça. On y va. Allez, 30 km heure, je suis quasiment à 50, le point rouge il est là. Okay. Là, allez c'est super, on va les mesurer un petit peu. On dirait que tu fais caca, tiens-le, hein. tu vas les mesurer On est à 8 mètres à hauteur de la feuille. Et donc là, on est à peu près à 3,20 mètres en termes de distance d'arrêt. Tout à l'heure, on était à combien, on a dit Non, mais 8 plus 3. Quoi, 8 plus 3 T'as eh tu as fait 8 mètres plus 3 mètres, donc ah ça ouais. fait... 8, 9, 10, 11... Ok donc là en distance d'arrêt à 50 km h on a un peu plus de 11 mètres Donc 8 mètres plus 3 mètres ça fait bien 11 mètres On va dire 12 pour arrondir et vous verrez pourquoi tout ça en fin de vidéo Il n'y a plus qu'à mesurer à 70 C'est le dernier ça va J'aime bien la vidéo avec toi. Et essaye, du coup, cette fois-ci, on va lancer la voiture à 70 km/h. Donc, vitesse finalement qu'on va avoir, par, par exemple, sur des périphériques. 70 km/h, la logique voudrait que plus je vais vite, plus forcément je mets de distance et donc de mettre à m'arrêter. Donc là, le mieux, bah, c'est tout de suite d'aller vérifier. On y va. Pourquoi J'ai mis le doigt. C'est sérieuse ah, C'est pas grave. On va faire. Oh, Allez, on est parti, 70 km heure. Hop là, ça secoue. Bon, on va aller mesurer tout ça, donc là du coup, ça, ça secoue, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais en tout cas ça nous a bien secoué, je sais pas toi, un petit mot à dire peut-être à la caméra. J'ai juste envie de vomir, petit juste petit envie de vomir. mais c'était le dernier, c'est bon. Euh, Citroën nous remercie pour les pneus en tout cas. On va aller mesurer, logiquement 49 mètres on devait être à peu près, mais ça devrait être quand même assez moins. On y va. Je te confie le petit maître, hein, ma chérie d'amour, merci hein, pour me filmer dans la vidéo. Attends, on va mettre un petit caillou. Donc là on est à combien À 8 mètres. Allez, donc là on est d'abord à 8 mètres. On rajoute un tout petit peu plus puisque du coup le mètre ne peut pas dépasser cette distance. Top 8 mètres de nouveau, ok, donc là c'est bon, tu peux laisser tomber, ça veut dire que du coup on est à 16 mètres et moi je vous ai parlé de 49 mètres. Alors finalement, est-ce que tu sais d'ailleurs expliquer aux gens pourquoi notre distance d'arrêt est beaucoup plus courte tu vas très bien le faire toi je vais très bien le faire moi mais en tout cas merci ça veut dire tout simplement que là on travaille les arrêts d'urgence oui mais ce qu'il faut surtout se dire c'est que là on n'est pas vraiment dans une situation d'urgence pourquoi parce qu'en réalité je sais exactement que je vais devoir m'arrêter ça veut dire que mon temps de réaction est finalement de une seconde et même quasiment moins parce que je sais qu'à partir du moment où j'arrive au point rouge je vais devoir freiner ce qui en gros n'arrive pas quand vous êtes en train de conduire sauf si vraiment vous avez beaucoup d'anticipation tout ça pour dire que finalement, là, ce qu'on vient de calculer, ben, ce n'est pas une distance d'arrêt, c'est tout simplement une distance de freinage. En réalité, à partir du point rouge jusqu'à que je m'arrête, j'avais tout simplement déjà le pied au-dessus du frein, donc ma distance d'arrêt est forcément beaucoup plus courte. Pensez aussi que par rapport à ça, tout peut être largement augmenté. Un temps de réaction avec l'alcool, la drogue, la fatigue, les médicaments, vous allez considérablement augmenter votre temps de réaction. Le freinage, vous voyez, tu peux filmer hein, si tu veux. On a une voiture auto-école en très bon état, les pneus sont quasiment neufs. Ensuite, vous avez une voiture équipée d'ABS et de SP. Cette technologie de véhicule, en fait, vous permet aussi de diminuer un tout petit peu votre distance d'arrêt. Ce qui veut dire que tout ça, c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà les gens, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On remercie aussi ma chérie d'avoir participé au tournage, elle ne veut pas se montrer, c'est un choix de sa part. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas à la remercier vous aussi dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs si vous avez dû à un moment donné effectuer des freinages d'urgence ou même si vous les avez travaillés au sein de votre auto-école. A plus les gens